Bonjour à tous, vous avez probablement entendu parler du virus ransomware WannaCrypt ou peut-être pas, peut-être que vous n'êtes pas encore protégé de ce dernier. Alors avant de commencer je vais me permettre de vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé ces derniers jours afin que vous soyez au courant pour ceux ou celles qui ne le sont pas encore. Le ransomware WannaCrypt n'a pas fini de faire parler de lui. à l'origine de l'attaque informatique de l'ampleur jamais vue, il est actuellement étudié par de nombreux spécialistes. Des chercheurs en cybersécurité de chez Proofpoint viennent de découvrir que l'affaire est en fait plus complexe. Ce ransomware ne serait pas tout seul. Un autre malware nommé Adelcuse serait actuellement l'outil d'une seconde attaque informatique. Pour ce dernier, on en parlera à la fin de la vidéo. Et 7. Fournit un outil qui vérifie si votre PC est patché contre la vulnérabilité qui exploite OneAcryptor sur ransomware qui attaque des milliers d'ordinateurs dans le monde utilise un exploit qui profite d'une vulnérabilité dans Windows et bien que le patch soit disponible depuis mars EternalBlue est le nom de l'exploit qui permet de se répliquer et se propager rapidement à travers le réseau infecté Cet exploit appartient à la liste des NSA extrait par le groupe des Coursiers Shadow et avait déjà essayé de mettre aux enchères l'an dernier ce fichier. Cependant, il a changé d'avis devant la petite perspective de gain et a décidé de vendre les outils de la NSA individuellement. Microsoft a publié le bulletin de sécurité MS17-010 qui corrige la vulnérabilité critique dans le protocole SMB. À cette époque, il n'a pas été évident que le patch était lié d'une certaine façon avec les outils de la NSA. Juste un mois après, il est devenu connu quand Shadow Brokers a révélé ce qu'il avait volé. La période entre la mise à jour a été libérée et rendue publique, l'exploit a conduit à la spéculation, mais la situation était la suivante. La vulnérabilité exploitée par Eternal Blue avait un correctif disponible sur Windows Update, alors que lui-même était aussi exploité public. Ainsi a commencé la course entre patch et exploitation, et il n'était pas un hasard si Eternal Blue a été utilisé de plus en plus depuis. Eternal Blue est devenu un élément important de l'incident d'une infection massive. Les cybercriminels avaient tous les éléments en main. Le ransomware on a crypteur qui était actif à partir du début d'avril a exploité Eternal Blue. Jusqu'à présent, les gains de cette attaque sont un peu plus de 50 000 mais ce montant est rien comparé au dommage causé par une infection massive. Encore une fois, il est devenu évident que l'exploitation des vulnérabilités pourrait avoir un impact énorme sur l'exploitation d'une entreprise, mais à l'heure actuelle, même les particuliers comme vous et moi sont touchés. Alors comment vérifier si votre ordinateur est protégé contre un Et 7 lance un outil qui vous permet de savoir si votre système est efficacement protégé contre la vulnérabilité que exploite le virus ransomware ou un encryptor. Pour vérifier si un ordinateur est protégé, essayez à développer un script simple qui vérifie les fichiers de mise à jour sur le système et ceux qui recherchent le patch EternalBlue. S'il ne le trouve pas, il indique que l'ordinateur est vulnérable. S'il le trouve, il signale que le système est patché. Le script va être dans la description, il est très facile à utiliser. Vous avez juste à l'ouvrir, attendre environ une minute pour examiner la liste et enfin obtenir le résultat. Également pour mieux vous protéger, Symantec a mis en place un patch qui permet de sécuriser la faille qui permet au virus de s'infiltrer. Pour cela rien de plus simple, rendez-vous sur le lien qui sera également dans la description, puis vous allez charger smb 2zip il ne reste que de l'exécuter et à la fin vous serez invité à redémarrer votre ordinateur. Alors que les chercheurs en sécurité ont pu trouver et sécuriser le problème de WannaCry Ransomware, un nouveau malware utilise les mêmes failles de sécurité fait son apparition. Un nouveau rapport nous alerte d'un virus Adilcus, un nouveau logiciel malveillant qui exploite les PC infectés afin de les transformer comme des mines de botcoin. tout illégalement. Adilcus utilise la même violation de la sécurité WannaCry, seulement au lieu des fichiers infectés par ordinateur enlevés, ce logiciel malveillant, emprunte les ressources informatiques afin de rendre l'exploitation minière d'argent, un peu connu crypto-monnaie jusqu'à présent. En travaillant en arrière-plan, l'utilisateur moyen ne peut pas détecter leur présence, mais cela cause à l'ordinateur des lenteurs plus que d'habitude. Alors que WannaCry a réussi à accumuler environ 88 dollars en décryptant les fichiers saisis, Adelkuz est estimé avoir atteint des millions de dollars sans la nécessité d'attaquer directement les utilisateurs. Alors que Adelkuz est moins problématique et moins destructeur que WannaCry, il reste un problème. Entre autres, Adelkuz a été pris de vue plus longtemps puisque les premiers cas ont été détectés depuis avril. Adelkuz, ce nouveau malware est classé comme cousin de WannaCry car il utilise aussi le Eternal Blue et la porte arrière double À à la fois utilisé comme une arme par l'agence nationale de sécurité NSA qu'ils étaient volés à l'agence du gouvernement des états unis au final, tout ce que vous devez faire pour vous protéger c'est de garder votre antivirus à jour mais également de faire la dernière mise à jour de votre système d'exploitation Windows. Et bien j'espère que toutes ces informations ne vous ont pas fait trop peur le risque zéro n'existe pas mais autant prévenir que guérir. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout en espérant qu'elle sera utile pour vous. En attendant les prochaines vidéos je vous souhaite une excellente journée Portez-vous bien